Qu'est-ce qui contribue notamment à me faire gagner du temps? À améliorer mes résultats académiques et mes compétences rédactionnelles? Et à développer des habiletés prisées par les employeurs? Les CI! Les CI? Les CI. Compétences informationnelles. On pourrait croire qu'aujourd'hui, la recherche d'information est beaucoup plus simple qu'autrefois. Pourtant, rien n'est moins vrai. La surabondance de documents et d'informations dont la crédibilité et la qualité varient, tout comme la multiplicité des formats, complexifie ce travail. Pour s'y retrouver, les étudiants des trois cycles universitaires doivent acquérir des connaissances et des compétences nouvelles, dont les compétences informationnelles, les CI. Les CI, c'est préparer sa recherche, repérer l'information, obtenir les documents, analyser et évaluer la documentation, organiser et exploiter l'information. Mais c'est aussi donner une conférence, faire une affiche scientifique, comprendre les outils de diffusion de l'information. Des recherches montrent que les étudiants qui développent de bonnes compétences informationnelles, persévèrent plus, font des travaux de meilleure qualité, ont de meilleurs résultats académiques, développent leur pensée critique et ont des aptitudes valorisée par les employeurs. Comment on développe ces CI? En suivant des formations sur la recherche documentaire, en consultant des ressources en ligne ou en demandant du soutien aux bibliothécaires et aux enseignants de son institution d'enseignement, par exemple. Il faut ensuite mettre en pratique les notions acquises et ne pas oublier que l'acquisition se fait tout au long de la vie. Pour en savoir plus sur les CI, contactez les bibliothécaires de votre université.